Je m'appelle Aurélie Bergeau, j'ai 21 ans. Un peu la tête dans l'air, pas ancrée dans la terre, dans ce monde où je suis venue, mes premiers pas. Et je me déplace, depuis là je mets 1 an et demi, en fauteuil roulant électrique. Restaurants inconnus. Ça va, ça roule Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule